Bonjour à tous, je me présente Jean-Gabriel, responsable de l'expansion pour le groupe ImoLiaison. En effet, les avantages du roadshow, c'est venir vous rencontrer dans votre quotidien, sur votre espace de vie. Rejoindre le groupe ImoLiaison, c'est rejoindre un groupe qui a 40 ans de succès dans l'immobilier. Nous vous assurons de la formation, du juridique et un mandat exclusif en méthode commerciale. La rémunération, axe très important chez Emo Si vous nous rejoignez, vous aurez de 50 à 100% des commissions qui vous seront reversées. Nous allons mettre à votre disposition de nombreux outils. Des outils digitaux, des outils métiers, des logiciels de développement, de communication, des outils de prospection. Et puis enfin, toutes les formations gratuites sur la durée de votre engagement chez nous. Nous sommes présents donc au Roadshow à Annecy avec un objectif sur cette fin d'année 2019 de recruter 40 agents commerciaux sur la région de la Haute-Savoie. Et l'objectif final sur 2020, c'est de réaliser 250 agents commerciaux supplémentaires pour le groupe immo Merci à tous. Ah, dernière chose, rejoignez-nous